Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va répondre à une nouvelle petite question. Pourquoi le ciel est-il bleu Eh bien cela a un lien avec notre atmosphère. Cette couleur que nous connaissons si bien est le résultat de la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère. S'il n'y avait pas d'atmosphère, déjà on ne serait pas là pour en parler. Et si c'était le cas, nous aurions une voûte céleste noire et les étoiles seraient visibles en plein jour. Oui, comme sur la lune. La lumière blanche du soleil est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. Par exemple, la couleur verte a une longueur d'onde de 525 nanomètres et le jaune de 577. Non, désolé, pas de construire les longueurs d'onde aujourd'hui, on dévirait trop du sujet. Les molécules d'air présentes dans l'atmosphère ont une dimension permettant de diffuser les plus courtes longueurs d'onde de la lumière, violet, indigo et bleu, alors que les longueurs d'onde plus longues ne sont que très peu diffusées. C'est donc un mélange de toutes ces couleurs, avec leurs différentes variations de longueur d'onde, qui lui donne cette couleur bleue que nous aimons voir. Enfin, quand on peut la voir. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est pas le même bleu. En effet, la nuance de bleu varie à cause de deux facteurs la quantité de vapeur et la quantité de poussière présente dans l'atmosphère. Plus il y en a, plus la couleur verte et jaune seront présentes moins il y en a, plus le bleu se verra renforcé. La couleur variera aussi en fonction des saisons, comme par exemple au printemps et à l'automne, où le bleu sera normalement plus intense, car la pression atmosphérique est plus haute. De plus, plus vous irez en altitude, plus la couleur bleue sera intense on peut parfois prévoir le temps grâce à la couleur du ciel. Pour finir, voici trois règles valables d'année pleine. Un bleu très foncé, lié à une bonne visibilité, signale un temps probablement instable. Un bleu clair, lumineux, va nous indiquer que le beau temps va persister. Et un passage du bleu vers le blanc gris permet de prévoir un changement de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette petite vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus, ciao